J'accède, c'est un guide collaboratif qui donne des informations détaillées sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Il permet de répondre à une question essentielle, en fonction de ma mobilité, à quel lieu puis-je accéder Disponible sur Internet et sur application mobile, J'accède facilite la vie de bien des personnes. Toutes ces personnes n'ont pas les mêmes besoins d'accessibilité. C'est pourquoi, au lieu de donner cette information, J'accède donne accès à ça. Des informations utiles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap, aussi bien moteur que visuel, auditif ou mental. Ce guide, c'est à vous de l'alimenter. Devenez Jacques Cédeur. On compte sur vous